Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 206 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Asterix and the Great Rescue sur euh, Mega Drive. Euh, donc c'est parti pour euh, ce jeu. Alors bon c'est un petit peu lent. Allez ces gars un petit... Ok, un petit personnalisation Asterix à côté. Euh, Caractères ou oh, putain c'est en anglais ou quoi euh, 2003 les éditions Albert René. Avant ça c'est non c'est en français évidemment. Mais le, le petit produit qui est manufacturé d'un licence machin. Ça a l'air mais ça a l'air bien en anglais. Euh... Ah ben non, on peut choisir la langue, c'est bon, nickel, on, on va se faire. Euh, en français, Asterix and the Great Rescue. Alors, commencer ou option, on va commencer une nouvelle partie de... Euh, de ce jeu, euh, qu'on qu annonce pas tellement top, euh, ce que j'en avais pu en entendre, il était un peu moisi. Mais, euh, on va tester. Euh, en 50 ans Jésus-Christ, la Gaule est entièrement occupée par les Romains. Enfin, presque. Un petit village irréductible, le résiste toujours à l'envahisseur. Et la vie des garnisons des légionnaires dans les camps fortifiés environnants n'est pas toujours facile. D'accord, comme si on le savait pas, mais oui encore, on est dans le monde d'Astérix, on est toujours dans notre.. dans notre village, euh, camp fortifié, machin truc. Euh.. Ouais. Alors je. ouais bon. J'attends. Voilà. Ouais. Alors, Astérix ou Obélix, on va prendre. Bof. Bah, Astérix pour. pour être très original choisit entre les deux personnages alors début d'histoire non d'accord c'était juste une image niveau 1 hutte 0 pièce 0 une hutte je sais pas ce que c'est alors voilà on a notre petit astérix on peut sauter on peut taper et, euh, et on peut bouger donc on va faire ça les petites pièces euh, on peut monter sur les toits mais je sais pas à quoi ça sert alors toi t'es ah mais ça rappelle euh, ça rappelle le coup du menhir en fait, où c'est qu'il qu y a le soldat, justement, qui se, qui se déguise en, en tronc d'arbre. Voilà. L'Astérix, c'est le coup du menhir. Quand il y avait le, le druide hein, qui, qui se reprenait un coup de menhir et que, du coup, il avait tout oublié. Et le soldat, il était subi et il subissait plein d'expériences. Voilà. Donc, ils auraient utilisé ce personnage-là. bah voilà, c'est la fin du niveau. On boit la potion magique. Ouh, voilà. Fin du niveau. Euh, prochain niveau, ben, bah, on, va, on va rester sur, euh, sur du Astérix. Voilà. Alors, niveau 1, hut 1, une pièce 1, d'accord, je sais pas, je sais pas ce que c'est, alors là il y a une potion, est-ce que c'est une fin de niveau, non, non c'est une potion, ah c'est peut-être des munitions, j'ai pas essayé la, la touche, euh... bon, voilà. la touche de tir en fait, trouver une touche de tir euh... sur Astérix, euh... hop, en fait c'est des munitions, là j'en ai plus, alors il je me batte, oui, en bas à droite, c'est les, en fait c'est les munitions. Et ça, ça doit être d'autres munitions. Hop, des nuages, des trucs qui font boum. Ouais. Fais attention, t'as le poisson. Ah, il me touche. Hop. Le temps écoulé. Non, c'est sérieux et en plus il y avait du temps. Bon, Et eh ben il faut que je me dépêche, euh, de toute évidence. Euh, allez. On va y retourner. <rire> un peu, un petit peu malade aujourd'hui. Mais je sais, ma vie est, est très passionnante. Allez, c'est parti. Alors maintenant on sait ce qu'il faut faire, ça va aller plus vite, voilà. Ah, toujours le poisson qui me touche, mais... Ouais. Ouais. Ah, le truc blanc, regardez. Ça, ça fait un nuage. Ah, et on peut monter dessus. Lol je sais pas à quoi ça va, ça va servir euh, j'aimerais bien monter là-haut par, par... Ah mais par contre, ouais, comment je fais pour faire des nuages, par contre, là J'aimerais bien faire des nuages, comme tout à l'heure Est-ce que je peux sauter sur le poisson Non, ça a pas l'air de... Non Regardez, ah non, ah non, il y a ça marche pas Alors, niveau 1, une pièce, 1, euh, pièce 1, on a encore de la vie, je sais pas Ah oui, on a encore une vie on a cette petite test avec le chiffre à côté, je pense que c'est le nombre de vies qu'on a Hop là, alors là maintenant on a compris comment ça marchait Ah Hop Je vais essayer de récupérer les, les nuages euh... Ouais, ces nuages-là Ah Voilà On va essayer d'utiliser le nuage directement ici Voilà voilà. Ah, c'est bon, j'ai passé. Wouh Euh, ouais. Donc, j'ai appuyé sur un bouton sans faire vouloir exprès. Voilà, la potion verte est là. Et on a fini le niveau. Il est resté deux secondes. C'est pas aller loin. Allez, on continue notre aventure magique. A toujours avec un Apparemment, euh, on s'en sort bien avec lui. Allez, ce que je vais faire, ce niveau, je vais vous le laisser en mode... Euh... En mode, en mode gameplay, je ne vais pas commenter On se retrouve dans juste quelques minutes, je pense que... Euh, on va galérer Vu, le, vu la complexité que c'est en train de prendre <rire> Voilà, j'ai perdu En plus, je continue Allez, je vous laisse 2-3 minutes de gameplay Et nous revoici dans ce niveau qui, euh, qui nous donne du fil à retordre. Euh, putain, il y a des trucs de partout. Heureusement que, euh, on meurt pas trop trop vite. Si on prenait, si on, euh, si on mourrait à chaque fois qu'on prend un coup, ce serait vraiment horrible. Ah, faut que je fasse attention là, parce que la plateforme tout à l'heure, elle m'a, elle m'a eu. Euh, quand je me suis, je sais pas, je suis tombé à travers. Bizarrement, en étant, en étant accroupi dessus, je suis passé à travers. Ah, il y, y a des, il y a des trucs qui tombent. On va, on va les laisser tomber. Voilà. Alors là, les plateformes qui vont monter quand je vais y aller, on va y aller comme ça, vite, vite, vite, vite, vite, ah, ils m'ont touché quand même, je pouvais pas aller plus vite si j'avais sauté et je me le prenais, et là par contre je sais pas quoi faire, et, euh, et ça me saoule, voilà, ça fait, deux, ça fait plusieurs fois qu'on est là, donc euh, on va s'arrêter là, <rire> désolé, euh, ce sera tout donc pour assez Creed: grit Rescue qui euh, me semble bien difficile.